Alors, petit tirage express, on va dire, pour répondre à Carole qui vit en Nouvelle-Calédonie, qui m'a envoyé un message et qui m'informe en fait que là-bas, eh bien, tout le monde doit se faire vax. C'est obligatoire pour les plus de 12 ans. Donc, c'est vraiment devenu obligatoire, j'insiste. Et donc, eh bien, on ne peut plus sortir de Nouvelle-Calédonie, on ne peut plus entrer en Nouvelle-Calédonie sans avoir la fameuse injection. Donc, elle voulait savoir un petit peu comment les choses allaient évoluer. Donc, c'est ce que je vais regarder. Savoir si, finalement, tout ça va s'arrêter. Donc, Nouvelle-Calédonie, la situation. Ok. Alors, j'ai peur et mentir. Bon, déjà, ils font peur aux gens, hein, en leur mentant. Bon. Donc. Comment la situation va-t-elle évoluer, donc, par rapport euh, donc à l'obligation de Vax Là-bas, est-ce que les choses vont s'arranger Alors, j'ai quand même la joie. Quelque chose de faux, de caché. Un rival est merveilleux. Bon, on va prendre d'autres cartes. Pour changer un petit peu. On va voir si ça peut m'apporter des informations ou pas. Alors, j'ai faux. Caché. Joie. Voici les cartes qui s'appellent Habitat. C'est pour ça que vous avez la carte, le, le mot Habitat sur les cartes. Apparemment, je les tiens à l'envers. c'est pas grave. Alors, joie. Alors, pendant l'hiver. Bon. Faux. J'ai le raton laveur ici. Alors, ça, c'est le... Alors, le raton laveur, c'est en fait... Il porte un masque. Hein. Donc, faux. On peut dire éventuellement qu'on peut démasquer. On peut aller démasquer par la suite les gens qui sont, euh, qui sont faux. Hein. Caché ici, donc cacher la vérité parce que j'ai une belle source, enfin belle source, une belle cascade, pardon, plutôt hein. alors ça peut être une source aussi mais il y a de l'eau, et l'eau normalement c'est synonyme de clarté, donc on cache la vérité ici, rival là il y a la destruction donc, ça peut être le gouvernement hein. et merveilleux, alors il y a de la chance bon, donc j'ai l'impression que les choses vont s'arranger quand même, hein. mais alors ça s'arrangerait sur l'hiver puisque j'ai le bonhomme de neige pour moi, ce serait plutôt le, la saison ici. Et donc la, les choses redeviendraient merveilleuses. Ou en tout cas, il y a bien la carte de la chance, hein, l'éléphant. C'est généralement apparenté à la chance. Donc il y a des gens faux qui vont être démasqués. Moi, je vois comme ça. Bon. Et le rival, c'est le gouvernement hein, qui est en train de tout détruire ici. Là, on voit bien quelqu'un qui pleure avec tous les arbres abattus. Ok. Bon, ici, ces deux cartes vont bien ensemble. Hein. Puisque la, la vérité est cachée, mais encore une fois, on, les gens qui sont menteurs, donc faux, seront démasqués. Alors, pourquoi euh, est-ce que la situation va changer Par contre, je n'ai pas la liaison entre là et là, mais il y aura de la joie sur l'hiver. Donc moi, j'ai l'impression que, Carole, les choses vont s'arranger. On va essayer de voir pourquoi. Ce qui pourra arriver, qui va faire changer la situation. Je vais dépendre d'eux et j'ai chez soi. Ok. Ok alors chez soi et dépendre d'eux d'accord on va voir ici et là alors là j'ai quelqu'un qui fait des signaux là haut un aigle qui vole dans le ciel donc on peut considérer que il va y avoir des histoires de communication alors assez lointaine hein, parce que là la personne elle est sur terre va enfin, aller sur une espèce de falaise hein. Et l'aigle est dans le ciel, donc j'ai la notion de distance. Donc ça veut dire que la situation de la Nouvelle-Calédonie Calédonie, va dépendre d'une situation lointaine, alors peut-être internationale par exemple, voire de la France. Bon, ça c'est possible. Chez soi, ben, j'ai les gens qui sont chez eux, là, les habitants, qui sont plutôt contents. Donc Carole, je dirais que c'est une question de quelques mois. Par contre, ce n'est pas de quelques semaines, parce que j'ai quand même l'hiver, et l'hiver c'est le mois de décembre, hein. Euh, mais qu'il faut tenir bon parce que la situation va changer avec le contexte international. Il va y avoir des signaux qui vont être faits, des messages envoyés. Il y a la lumière, là, quelqu'un qui attend d'être secouru. Hein. Et donc, il envoie des signaux loin, loin dans le ciel. Et donc, il y a bien un aigle ici. Donc Pour moi, c'est une protection, l'aigle. Hein. Bon, je vois comme ça. Hein. C'est euh, des gens qui sont éventuellement puissants, euh, qui voient les choses de haut, qui sont libres. Donc, ça va dépendre vraiment d'un contexte extérieur. C'est-à-dire que la, la solution ne viendra pas du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Eux, ils vont rester sur euh, voilà sur leur euh, ici avec leur destruction. Mais ça va dépendre d'une autre situation. Et qu'ensuite, eh bien, ça va changer les choses. Voilà, on, regardez, on a joie et merveilleux. Et chez soi, bah, les gens vont se retrouver chez eux, mais heureux. Hein. Ils vont pouvoir revivre en fait quelque part. Donc, ce sont des belles cartes. Donc, on va essayer de voir un petit peu pourquoi j'ai dépendre d'eux. Et joie en tout cas c'est pas tout de suite quand même alors s'accrocher et seul ouais ok s'accrocher seul Regardez ici alors ici il y a des travaux qui sont euh, des travaux qui sont en train d'être mis en route Ici et seul. Ouais. Bon, pour l'instant, en fait, le jeu me dit qu'il faut s'accrocher. C'est-à-dire qu'en fait, on a on a des gens, alors les Autochtones, hein, qui sont en train de voir qu'on est en train de saccager leur euh, leur milieu naturel ici avec les grues. Donc, on ne peut pas les empêcher. Hein. Les, ce sont des forces, là. Ils, sont, ils regardent, ils sont impuissants, ils peuvent rien faire. Carole, ça veut dire que pour l'instant, il faut vous accrocher, vous ne pouvez rien faire. Pour ça, j'ai la carte de la solitude ici. Donc, je me dis que, ben oui, vous êtes seul, c'est vrai. Donc, essayez de vous rapprocher des choses naturelles, de, de, oui, de, de faire d'essayer de rester calme, de vous rapprocher de, de vos proches, vous voyez. De trouver un petit îlot de sécurité et de tranquillité, parce que vous ne pouvez absolument rien faire. C'est les conseils. Mais la situation va changer. Bon, alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va arriver. Je ne le sors pas. Mais je sais que la situation va changer sur l'hiver. On va essayer de voir quand même un petit peu si on peut avoir d'autres informations. Mais pour l'instant, je n'ai pas de solution pour vous. Hein. Alors, j'ai quand même le rire et l'homme. D'accord. On va essayer de voir qui est cet homme ici et le rire. Alors, j'ai quelqu'un pareil qui fait des plans. D'accord. Et, et ben oui, regardez ce que je sors. Ça, en fait, il va y avoir une espèce de, comment dirais-je, de victime. Hein. Il y a quelqu'un, et en fait, le problème, c'est que c'est ça va être une bonne nouvelle. C'est terrible, mais euh, il va y avoir quelque chose d'horrible qui va se passer. Et pourtant, et pourtant, c'est ça qui va permettre de, euh, de changer euh, toute la situation. Je sais, ça a l'air horrible de ce que je dis. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se passer. Je pense. Hein. Je pense vraiment que c'est ça. C'est un homme qui fait des plans, là. Pour continuer, justement, à tout saccager. Hein. Mais le plan ne va pas arriver au bout, puisqu'il va se faire manger par, euh, bah, par la violence. Hein. Le, je ne sais pas si c'est un léopard, un jaguar ou j'en sais rien. Ou une panthère, mais en tout cas c'est un animal sauvage. Donc là, là, il va y avoir un drame. Et c'est ça qui va faire que finalement, eh bien, euh, ça va s'arrêter tout ça. Ouais. Voilà. Donc les choses vont reculer. Je pense que c'est une, une histoire d'attentat, moi. Je. Voilà. Et reculer. Alors là on a un peintre qui dessine, qui est dans une, une espèce de, enfin de, de, de autour de building, hein, et qui dessine de la, la nature. Ouais, c'est pas très optimiste quand même ça, reculer. On va essayer de rebattre une carte, reculer. Il dessine en fait la nature. Enfant, ah, il y a des histoires d'enfants qui ressortent. En fait, il y a deux mondes ici. Il y a le monde qui est un monde d'enfermement ici. Et ici, il y a quelqu'un qui rêve de liberté. Enfin, je le vois comme ça, moi. OK. Reculer et quelqu'un qui traverse. Alors, il traverse. Ouais, donc en fait, c'est la question des enfants qui est dangereuse. Hein. Très, très dangereuse. Parce que là, on voit quelqu'un qui est en train d'en fait, qui est complètement inconscient du danger... Qui traverse, l de mine de rien, avec son petit chien, qui se promène, qui se balade. Mais il y a un danger d'avoir un accident. Donc, la question des enfants, à mon avis, pourrait bien entraîner ceci, un attentat. Il y a quelque chose là. Hein, J'ai toujours dit que la question des enfants était très importante. Donc, on a encore autre chose. Je continue parce que le jeu, il a l'air d'être intéressant là. Je si je suis sortie un petit peu de la Nouvelle-Calédonie. Je me demande... Ouais, c'est possible. Détruire. Ah, ouais. On a détruire ici. Alors, détruire. Et la liberté. Détruire la liberté. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Détruire la liberté. C'est exactement ce qui se passe, hein. Les oies, qui, les oies sauvages qui s'en vont, qui prennent leur envol et attaquent, décidément. Je sors des cartes qui sont encore puissantes. Et là, j'ai quelqu'un face à un danger. <rire> pardon. C'est quelqu'un qui est tout nu. Tout nu pardon. Et euh, eh bien, il est face à une grotte. Alors, il y a l'obscurité. Hein. C'est quelque chose, un danger qui est caché parce qu'on n'a que des yeux. Mais on ne sait pas si ce sont des animaux euh, gentils ou pas. Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que ce sont des animaux dangereux. Que cet homme-là, eh bien, il est face à un danger et il est tout nu. Donc, il n'a pas d'armes. Donc, il est désarmé face à un danger. Et donc, euh, face à un danger, oui. Et en plus, il y a l'attaque. Donc, il va bien y avoir une attaque. Et alors, alors ça ne veut pas dire que ça va arriver en Nouvelle-Calédonie. Hein, mais ça veut dire que ce qui va arriver va avoir certainement une influence sur la situation en Nouvelle-Calédonie et pas que et aussi sur le reste des pays qui sont toujours dans les questions de destruction de liberté donc il va falloir attendre il va falloir attendre bon voilà pour vous Carole donc j'ai été un petit peu longue, hein, excusez-moi j'ai donné d'autres informations qui ne sont pas forcément en relation avec la Nouvelle-Calédonie, notamment avec ces histoires d'attaque, de, de rire par rapport à une victime. C'est vraiment en fait la victime. Donc ce qui va arriver, et c'est incroyable parce que c'est ça qui va faire rire en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se réjouir ici d'une attaque ou d'une victime, ou de victimes Et que c'est ça en fait, ça et ça, qui vont certainement faire bouger les choses. Hein, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, on aura bien la joie sur l'hiver. Alors l'hiver, l'hiver euh, Oui, alors l'hiver, c'est à partir de décembre, mais bon, ça peut être plus tôt. Hein, parce que c'est en fait, en fait c'est à partir du moment où il y a de la neige, où il fait froid. Bon, maintenant, s'il si neige en octobre, bah, ça peut être octobre. Hein. Donc il faut encore tenir bon. Il va y avoir d'autres événements qui vont arriver et qui vont faire que dans des éléments des événements dramatiques, hein, j'insiste, hein, mais qui vont faire que tout ça va s'arrêter. Voilà. Donc, accrochez-vous, comme, comme le dit le jeu. Accrochez-vous. Parce que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas changer. Donc, encore une fois, essayez de trouver un petit peu de calme et de solitude. Enfin, bon, solitude, ça, c'est sûr que vous l'avez, hein, puisque vous êtes seul dans cette situation. Mais rapprochez-vous de choses naturelles. C'est vraiment ce que le jeu me dit. Rapprochez-vous de choses naturelles. Voilà. Bon, bah écoutez, euh, à bientôt. Au revoir.